be us Merci à vous très chers fidèles téléspectateurs de la chaîne Congo Star Télévision, Nous sommes comme ça sur, sur TNT, également sur ce grand bouquet bleu sat, ce bouquet qui nous permet de suivre la chaîne Congo Star Télévision via de l'autre côté, c'est-à-dire Brazzaville verte Gabon, euh, pourquoi pas le Sénégal, pourquoi pas aussi le Cameroun, c'est-à-dire tout le pays. Euh, tout le pays africain noir, nous sommes de cœur avec vous et sans oublier comme ça, nous émettons encore sur cette grande application intitulée Blue OTT, cette application qui nous permet de suivre la chaîne Star Télévision et toutes les émissions y comprises euh, via vos smartphones et Android. Alors un grand merci comme ça. Alors j'espère que vous êtes en train de le constater, que généralement nous ne sommes pas sur le plateau, mais nous sommes dans une très très très très grande commune et précisément nous sommes dans bon bisobata kin mingi nzela mai donc voilà nzela mai voilà avant Tokoma espace la Concorde place événement Moulin, un grand événement aura lieu aujourd'hui avec ces grands artistes congolais mais qui reste plus en Europe. Avec lui, on aura le temps de, de beaucoup parler, de mettre le point sur les yeux concernant cette très très belle émission. Alors déjà, je, je m'en vais là où euh, mon artiste euh, est bien bien assis, bien en tout cas représenté. J'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, euh, merci beaucoup. Alors l'homme de bouki Biki. Il yeah, est yeah, dansé de dansé. Férieux, Souka Alors il y a les gens qui te regardent à la maison, il y a ta caméra qui est pao, droite. Pao. Bonjour. Alors, ils J'aimerais quand même avoir euh, une large représentation de, de votre part. Ben voilà, Furious Pablo, c'est un artiste euh, congolais, mais qui, euh, qui habite, qui habite euh, au nord de la Hollande. Okay. Et euh, je suis artiste, chanteur, euh, rappeur. Voilà, je touche un peu à tout, étant artiste. Et puis, euh, voilà, j'ai euh, un nouvel opus euh, qui s'intitule euh, du bruit okay. Ma kelele, souka de souka il y a le slogan Danzé de Danzé qui fait rage en ce moment. Et euh, depuis, depuis un bout de temps, hein, en fait. Et puis, euh, voilà, c'est... Euh, Artiste assez polyvalent qui, qui, qui peut faire du afrobeat euh, afro et qui peut faire euh, autre chose aussi musicalement parlant. Alors, déjà, euh, la première question, on aimerait d'abord savoir en ayant large, c'est quoi. C'est vrai, tu es dans, dans l'hip-hop, c'est vrai, tu es dans lhip mais énormément on aimerait savoir c'est quoi l'importance de lhip c'est quoi la grande définition de, de ces grandes branches, de des grands secteurs qui est l'hip-hop. En fait, l'hip-hop, euh, c'est tout d'abord une culture. Okay. C'est une culture, cela a toujours été. l'histoire euh, de l'hip-hop, ça a commencé, je crois, euh, euh, aux, aux, aux States, aux, aux USA, aux États-Unis. Et ensuite, euh, voilà, on a pris, euh, là, ça a pris après, euh, à travers les autres continents. Très bien. Voilà. Et puis, euh, ouais, bah, c'est tout d'abord une culture. Hein. C'est quelque chose que, qui, qui, qui a parlé aux jeunes. En premier, quand ça, quand ça, ça s'est déclenché, on va dire. Okay. Et puis, euh, ça, ça, a toujours été, ça a toujours été partie de la danse. Après, c'est tout le truc qui s'est euh, conçu euh, à, à, au, tout autour. Mm -hmm. Alors, ça fait combien de temps déjà vous êtes lancé dans, dans la musique urbaine Dans la musique urbaine Banda, Marambe, Bandana, Bandal. Banda, Marambe, Bandana, Bandal. C'est comme ça. Le look qui te regardent dans la maison, ils vont mettre, être n'a pas un sérieux problème pour parler le lingala. Ben non, mais moi je me disais la c'est un bilingue un mettre un français Ah ok, d'accord, il n'y a pas de soucis d'accord dans il y a beaucoup de grandes choses Ouais, d'accord. Actuellement, dans la musique Oyoza a lancé La musique en tout cas il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à boire et à manger. C'est super. Donc on se pose des questions. Est-ce qu'on furieux, dans le mmh. secteur, dans le domaine, est-ce qu'on furieuse sera de taille et rivaliser avec tous les artistes Tous les artistes, on a au lobby, tous les artistes. Il faut se, se mettre dans la tête que les artistes soient soit. Euh, devise et des artistes, et allaient donc les euh, limites Si vous êtes artiste, vous déjà au but... Est-ce que... Mm. artistes la limité artistes à créer sans euh, cesse. Il faut créer. Et puis après, euh, euh, aux, assure, naio, aux assure aux assure sala, yeah. et aux assurés, aux assurés, aux assurés, Oh, mais on parle du Tozolo Bamamba Art. Ok, maquillé, du bruit. En tout cas, ça c'est une chanson qui cartonne. Hein. Alors, moi, j'aimerais également dire euh, soit inviter tous les fidèles et les spectateurs de la chaîne Kumo Sartélisée et des gens également qui aiment la musique de Furious Pablo, de pouvoir euh, taper euh, Furious Company sur, sur YouTube ou soit Furious euh, Pablo sur, sur Facebook ou soit sur, sur YouTube. Vous allez avoir toutes les informations concernant ce grand artiste congolais que vous êtes en train mmh. de le remarquer aujourd'hui danser danser. parce que vous valeur on a place anti valeur dans les les est est la musique congolaise, toujours alors dans il est a un projet projet il y a aucun rappeur congolais il y a aucun artiste congolais actuellement qui a un projet ou elle a mettre en place à on argule de du Congo on a vu que Bino bataquait tout, vous savez vous broya. En tout cas Bino bataquait tout, vous savez là Bino pour tout ça là, monsieur là qui c'est très important. Alors une deuxième question furieuse Pablo. D'accord. La première chanson, oh yo et Bimisafurieuse Pablo. Hum. C'est Obusotuto et Bimisafurieuse Pablo. Hahaha. Donc moi on est là maquille, un slogan que tu dis maintenant, on bon. Yeah de, on dit Boukibi. Alors quels sont le revenu ou soit au feedback ni au yaka pour cette très belle chanson Boukibi? Uh, feedback pour notre dembowa na ils ont positif y'a au positif fort positif fort boyar. Um -hmm. dembowa en fait ils ont là euh, audio y'a pamba audio pamba uh, okay. une fois donc etomba qui na combina combinent na lingala et puis titre la on a donc il veut justement dire que qu'au sécher qu'au sécher ma classe quoi qu'au ma classe ma petite baboukibiiki alors, euh, titre, on a diminutif, tout bas, euh, bouki, Biki. Et puis, euh, on a mis ça jusqu'à... Ben, en a jusqu'à on a dit, on a dit, on a on a mis ça, on a mis on on a on a Anglais, on a mingi. on on a on on a on non na na coco de coco Rio, mon manager assistant. Toi après il fait là mon comme tu trop la lingala la vie non non après non a plan Alextrae Ah tu m e... Toi, tu, m Toi, tu tu tu tu tu vas tu vas pé le double hein? tu vas pé le tikalequi ba petit babou kibiki ba petit babou kini atatoleka allez pé la rallimba, vrou vrou vroum dansé dansé pé ça bisoño so tochaie pé ça teká pé so quand da fente li kofi o bandiko fa Donc euh ça sont fait beaucoup de maquileli Ma keleli voilà, il y a un fan base pour qui justement, euh, bateau tout bah, nous prêter bah, avons... eh, oh, et tout ça. Et ça m'a aussi motivé. Et la tourner je me intéresser et la y Et puis, ça objectif Il y a artiste. qui Il so. art, so, mm. faut euh, justement avoir le feedback. Moi, moi, par rapport à l'élo a yo sali et puis tombe bien que sali feedback n'aïe à propos de n'zimbouana et puis avec a audio, hein. et... audio tellement feedback juste en audio tellement peut... feedback batungisi batungisi bisotil l'eau clipé bima voilà donc mais tout bannes un talent dans la musique mais bon comme par hasard donc va... je sais pas comment dire ça mais ils a pensé inattendu on va dire tu le monde est bahter que un feedback à alors, yeah, yeah. Voilà, très important alors euh, vous nous regardez de partout un grand merci à vous par rapport à votre marque de confiance, je suis comme ça avec celui qu'on appelle Marveille Toto, Garçon Puissant Masta Bunda, toute la team de Masta Bunda nous sommes de cœur avec vous également j'aimerais euh, saluer deux, quatre personnes de la team Danzé de Danze de la team of Furious Pablo, nous sommes de cœur comme ça, grande équipe cette équipe euh, qui travaille d'arrache-pied pour que ce, ce grand artiste ne manque de rien du tout en tout cas et là je vois Junior Bongongo plein de bonnes choses à lui Carawa. Carawa, donc comme ta Donc Carawa, plein de bonnes choses à lui. Aimer Dieu, nous sommes de coeur avec vous. Sans oublier, Aimer Kibala Bala plein de bonnes choses à lui. Sans oublier Harmonica, Ar Harmonica, 7 fois Ntunga, Donc Harmonica, 7 fois Ntunga, plein de bonnes choses à lui. Sans oublier Sergio Makila, nous sommes de coeur avec vous. Danny Debrasco. Danny Debrasco, donc plein de bonnes choses à lui. DJ 15 Central. Sans oublier Jicen Cano Donc Jicen Cano Voilà ça c'est toute la team qui représente celui qu'on appelle le grand manager Coco Rio Coco donc plein de bonnes choses à lui Rio de Coco Alors Furious au est-ce que Boukibiki et Kangie et Betty Nous son clip Mais je suis un peu de mon ya qui a fait ça ça Mais avant Yaw le but est-ce ma beaucoup pas mater, Faut que je rapporte en plus, une nouvelle chanson, des fois, il faut booster, mais cette fois-ci, euh, la version, clipée. Oui, ce que ça fait du bruit. D'où est venu d'abord le, le titre D'où est venue l'inspiration pour faire ça, ça du bruit Écoute, euh, l'inspiration, l'inspiration est du bruit qui est en matière d'art. Euh, tant qu'on a comme un zenbo, souci, na yo, ou bien tes objectifs, tu as un but, tu as comme un zenbo. Ils ont et e Plaire ils ont Liboso et après euh... quand héros se plairaient ils sont visionnés ils sont alors euh, en pensant cela quand en ah mais ils en plair et ils ont bien c'est tout le, le concept de la chanson c'est ça en fait du bruit donc pour dire buzz ma les buzz mou pépé et ensuite euh, comme une coïncidence, il y a un art ekenda, er mou, mystérieuse, mystérieusement. Euh, kelele, donc, et un mystérieux. Je titres correspondent à l'identité titre de de la RDC, RDC, de la RDC, de la RDC, na, e bo, y na zo ça, ça me fait très bien, hyper. Euh, tu là... hein? Bah oui, ça m'a toujours manqué. C'est un truc, ça, ça, et, et, ça, manque toujours quand, quand t'es pas, pas, chez toi et que tu peux voir euh, une merveille comme ça. Okay. Euh, tu te demandes, mais il faut que c'est quand que je, je, fais un tour chez moi ou bien c'est quand, c'est quand que je vais en vacances, des trucs comme ça. Très bien. Ouais. Avant dernière question pour se séparer Souka de Souka juste ici pour l'interview Parce Après cette interview, on a un grand concert qui nous attend de côté. Je sais La Concorde, c'est-à-dire qu'une ne sont pas en fait, y a un tour maintenant pour ne rien rater Concernant ce grand événement de ce grand artiste congolais Furious Pablo, donc l'homme de Bukibiki, l'homme des danses et des Parce Oui, Moutounao vous que N'allez-vous une vérité Ah, solo là Oui, vous que oyez que le monde de rap, le monde de musique oyez a part que vous en place, un symbole un symbole qui un symbole un mais vous un est il valeur Non, n'y a rien. Au moins, la question est très, très, très, très, très. Comment dire ça Non, elle est rigolo. Elle rigolo en fait. Si tout avait entendu parler de a et tout. homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a ça tu pas le seul, bah, tu es le domaine de la route. Tu domaine un artiste. en fait un artiste. Tu artiste. était. un Oui. Tu es un artiste. un un un un mais autant il a un bamba artiste apparemment. Eh bien bango. Ah d'accord mais oh mais c'est bien. Bibi k baza. Bazar. Bobet. Bobet ni. Bakangi pe moi moi parti na binona. -e? Mais euh, quand nous on est tout à l'heure on a artiste euh, tout court artiste oui, bon, rappeur voilà exactement. Donc et puis artiste euh, oh nos artistes il faut pas se limiter oyo qui batangeli yo je sais pas qui après yo euh, voilà il faut être sûr na soi. Il faut marambounio sao sala esala classe na carrière euh, euh, na yo sala, place au et pas la chef na il faut être sûr de soi sala au au sali bien au respecter au respecter mibeko au respecter au revoluer donc euh, voilà il faut alors qu'est-ce que le peux pouvais... que hein avant tout il faut non tu vois avant tout il faut rendre grâce à Dieu pour la en fait. et puis en deuxième position au monde la marmoique n'ont bien qui non Les confis au ban, les